Parce que le futur c'est tout 3D non? Quand je vois le Facebook, le Facebook c'est primitif sur Second Life non? C'est très primitif. C'est bidimensionnel. Ouais. Par contre en France les gens sont assez sceptiques sur Second Life. En Amérique du Sud les... il y a beaucoup plus de rapports avec beaucoup d'universités sont Ils travaillent avec Second Life. Il y a beaucoup plus d'intérêt et au Portugal aussi. Euh, c les, oui. pays, les pays d'explorateurs, de pionniers. C'est autre dimension de la représentation, de la religion. On ajoute à la vie plus que ça en enlève, Et, mais on croit souvent que ça enlève de la vie. Par exemple, nous, quand je vois, nous sommes, nous sommes ici, dans Second Life, je vois le grâce, c'est le grâce, c le grâce le, le pers, le, une, une personne, c'est une personne, notre... notre oui, notre cerveau voit comme tout est réel, et tout est pixels, Vous comprenez? Il y a seulement des lumières ici, mais notre cerveau voit comme tout est réel. Mais je suis très heureux de vous connaître et de votre œuvre. Votre œuvre, c'est très important. Merci. C'est un univers tout construit de la histoire de toutes. Euh, C'est très intéressant.